Bonjour à tous, euh, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler, euh, Alors, d'habitude je parle beaucoup de préservation de la fertilité, mais ce n'était pas forcément complètement le sujet, donc on va, en parler, euh, on va en parler un peu plus dans les détails si vous voulez, mais on va parler vraiment des problématiques de l'hormonothérapie d'une manière générale chez la femme jeune finalement qui est désireuse d'avoir un enfant. Alors, il est vrai que très clairement pour les femmes jeunes qui sont atteintes de pathologies cancéreuses et notamment de cancer du sein, eh bien, on se retrouve avec un, un nombre de patientes croissant qui sont bah, des patientes modernes, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas fait leurs enfants forcément à l'âge de 20 ans. Et vu cet âge décalé de, de la première grossesse comparativement à il y a quelques dizaines d'années, eh forcément ces femmes-là sont potentiellement moins fertiles. Et quand elles sont atteintes d'une pathologie tumorale qui va potentiellement elle-même altérer leur fertilité, eh bien, ça va devenir un réel problème. Il est vrai que cette fertilité pour les femmes jeunes atteintes de pathologies cancéreuses c'est un enjeu crucial et on a même des données euh, américaines qui nous font état de patientes qui décident d'avoir des chimiothérapies qu'elles vont savoir potentiellement moins toxiques pour leurs fonctions variennes, si elles savent qu'elles vont garder plus de chances de pouvoir avoir un enfant ultérieurement. C'est dire à quel point elles sont prêtes à prendre des risques et à quel point donc, la fertilité est importante pour elles.